aux épisodes sur les pas de Jésus. Aujourd'hui j'ai décidé de faire différemment, faire simple, voilà, de faire au plus court et c'est pour ça que je le fais avec mon téléphone portable. Aujourd'hui je vais vous parler du jeûne. Le jeûne des fois est très souvent mal interprété, mal utilisé et parfois mal compris. Le jeûne, il existe euh, dans différentes religions, le jeûne. Et aujourd'hui je vais vous parler de, du jeûne, de ce que dit la Bible et de de ce qui a été écrit dans ces 66 livres qui constituent la Bible entière. Bonjour à tous, bienvenue et bon dimanche à tous. Le soleil est là, on est super content après une semaine de, de pluie, de mauvais temps. Ce matin, eh bien, on va parler de jeûne, tout simplement. C'est un chapitre qui n'est pas long et, euh, et tant mieux. Alors, le jeûne, tout d'abord, pour comprendre ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, en fait, c'est simplement une abstinence partielle ou totale d'alimentation. D'accord on, on arrête de s'alimenter euh, partiellement. Il faut que ce soit bien fait. Le jeûne, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Mais le jeûne qui est bien suivi et bien fait a des conséquences, non pas des conséquences, a des bienfaits pour la santé et pour le corps et pour l'esprit aussi. Cela ne veut pas dire que le corps physique est purement et simplement besoin d'être châtié. Le corps spirituel devient plus détaché okay et par conséquent plus apte à chercher un contact plus intime et profond avec Dieu, qui est l'esprit. Au cours du jeûne, l'esprit est plus libre, parce que les désirs de la chair sont annulés par la force de l'esprit. C'est pourquoi nous considérons que le jeûne, euh, elle émane, si vous voulez, des soupirs inexprimables de l'âme humaine, à la recherche des bienfaits individuels ou collectifs. Le jeûne partiel est celui par lequel on ne s'abstient que d'aliments naturels. Ce fut le cas de Jésus, en fait, qui, lui, dans le désert, n'a absolument rien mangé durant 40 jours. Il a fait un jeûne de 40 jours. Et ça, c'est écrit selon Saint Luc chapitre 2. Bien que la Bible ne précise pas... Salut, euh, la petite gameuse. Tiens, te revoilà, toi. Bon, je parlerai avec toi euh, ailleurs. Euh, bien que ça ne précise pas que... Nous pensons qu'il a, qu a, qu a bu de l'eau. En fait, il n'a pas bu, bu d'eau, en fait. Il n'a pas bu d'eau, car euh, il est vraiment resté sans rien, rien du tout, dans le désert pendant 40 jours. Il y a des gens qui ne croient pas ça, mais si, si, si. La nourriture spirituelle, c'est quelque chose d'assez euh, compliqué. Hein. Je, tant mieux si tu es vivante. Je fais mon chapitre, et puis après, on, on, on essaiera de se parler... Euh. Voilà, merci d'être là en tout cas. Voilà. Euh... Aujourd'hui, ouais, je fais mon chapitre, c'est important, je le fais tous les dimanches. J'ai quand même 1000 abonnés sur ma chaîne qui attendent que ça tous les dimanches. Voilà, donc euh... Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Ce... Tous, les... tous ces chapitres-là que vous avez chaque dimanche, je vais, vous... je vais quand même vous expliquer d'où ça sort ça. Ça sort de là. Ce livre, écoutez bien, ce livre m'a été donné par un pasteur. Il est venu, je lui ai rien demandé, il m'a dit, tiens, je te donne ce livre sur la connaissance, sur les pas de Jésus, lis-le, apprends-le. Eh bien, vous savez quoi Je ne l'ai pas lu et je suis en train de le lire avec vous. Je suis en train de le découvrir avec vous. C'est pour ça que je le connais pas et je le découvre avec vous. Mais euh, je sais très bien ce qu'il raconte et ce qu'il raconte... C'est euh, généralement très édifiant. Ce chapitre qui n'est pas long, je le poursuis. Le jeûne est aussi appelé partiellement lorsqu'on fait abstinence d'eau et d'alimentation, mais euh, que l'on maintient des rapports sexuels avec le mari ou l'épouse. Ça veut dire ça, le jeûne. Vous savez que dans la religion musulmane, ils prennent ça très au sérieux. Hein. Finalement, le jeûne est partiel lorsqu'il y a une satisfaction minime de la chair. Le jeûne total est celui pendant lequel la personne s'abstient de tout ce qui concerne son corps physique. C'est le cas de Moïse. Okay Je cite, "Fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangera point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles. Exode 34, chapitre 28. Durant le jeûne total, il y a aussi un total détachement de la nourriture, de l'esprit, par rapport à la chair. Par contre, pendant le jeûne partiel, il n'y a qu'un détachement partiel. C'est tout. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur ce jeûne je, vais, je saute, je saute pardon, des chapitres. On ne rigole pas, je sais que vous rigolez. Je saute, je saute. Non, non, je saute pas. Je, je saute quelques paragraphes parce qu'il y a des choses qui sont plus édifiantes que d'autres. Beaucoup d'hommes accomplissent des jeûnes complets jusqu'à la mort, sans une quelconque valeur spirituelle, parce qu'en en fait, ils le firent dans un esprit de révolte et pour attirer l'attention mondiale ou des autres. Par contre, le jeûne, qu'il soit partiel ou total, doit être fait dans l'objectif de s'approcher le plus possible de Dieu. Et pour cela, le candidat doit chercher à ignorer le plus possible les choses terrestres. Alors, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais qu'on récite une prière. On va réciter une prière, euh, déjà pour une raison qui me paraît la, la plus valable. J'aurais pu faire ça le 14 juillet, mais je voulais le faire là, aujourd'hui, dimanche, en mémoire, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, en mémoire de tous ces gens qui sont décédés à Nice. Ok de tous ces gens qui sont décédés à Nice euh, durant le 14 juillet, il y a cinq ans. Parmi ces gens, il y a des gens que je connais qui sont décédés. Je vais réciter une prière, vous le faites ou vous ne le faites pas. Euh, L'important, c'est que ça vienne de là. C'est parti. Il y en a qui ne connaissent pas la prière. Ça sera l'occasion pour vous de la connaître. C'est parti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi parfois à ceux qui nous ont offensés. Je dis parfois parce qu'on ne pardonne pas toujours à ceux qui nous offensent. Et moi le premier, j'ai du mal à pardonner quand on m'offense. J'essaye, mais j'ai du mal. Ne, ne nous soumets pas à la tentation du mal. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance pour des siècles et des siècles. Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous envoie cette prière avec les gens qui me regardent afin de rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie à Nice, il y a cinq ans. Qu'ils qu reposent en paix et que leur nom ne soit jamais oublié. Merci pour cette prière. Amen. La durée et euh, les circonstances d'observance du jeûne, on va en parler un petit peu, si vous voulez bien, le jeûne ne doit jamais débuter tout de suite après un repas, mais au minimum trois heures après le dernier repas. Par exemple, si la personne veut réaliser un jeûne de six heures, elle doit considérer les trois heures qui suivent son dernier repas et alors commencer son jeûne. C'est important. Ou bien faire abstinence, durant 9 heures d'affilée, après son dernier repas. Le jeûne doit être observé dans les situations suivantes. Pendant la calmité publique, pendant les afflictions euh, de l'Église et pendant les afflictions d'autrui. Le chapitre est pratiquement terminé. Pendant les afflictions personnelles, à l'approche du danger et pour consacrer des ministres de Dieu. Voilà, je voulais terminer ce chapitre euh, déjà euh, pour vous remercier de votre fidélité. Euh, je voulais vous parler de quelque chose, j'en profite aujourd'hui pour en parler, parce que, parce que je fais une pierre de coup. Il y a sur ma chaîne six personnes, parmi 3000, plus de 3000, euh, non, qu'est-ce que je raconte, 4635 membres. 4635 abonnés sur ma chaîne. Et parmi ces 4635 abonnés, il y a 6 personnes, mesdames et messieurs, 6, qui sont abonnés à ma chaîne et qui n'aiment pas ma chaîne. J'ai fait une petite étude, euh, ça fait pratiquement 10 jours que j'observe la chaîne. Je veux parler d'eux, pas pour leur donner de l'importance, pour leur dire que je leur pardonne. Voilà, que je le, Franchement, je les plains. Je les plains et je leur pardonne, je ne leur veux pas de mal à ces gens-là. Ces gens-là, ils sont 6. Ils sont tout le temps 6. Sur toutes mes vidéos, il y en a d'abord un et cinq qui arrivent et qui mettent systématiquement sur toutes mes vidéos, pratiquement toutes, toutes, toutes, sans exception, il y en a plus de 100 vidéos sur ma chaîne, ils mettent des pouces bas. Alors je vais leur dire à ces gens que non, je, je n'ai pas de haine contre eux, vous voyez, j'ai bon esprit, et que les pouces bas n'ont aucune incidence sur le devenir de la vidéo. Sur le buzz de la vidéo, c'est juste la présence d'un pouce bas pour dire ça ne nous plaît pas. Mais comme, comme ces pouces bas, comme les pouces hauts, sont anonymes, pour moi, ça n'a aucune incidence. Alors j'accepte volontiers qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne Si vous n'aimez pas mes vidéos, pourquoi vous venez mettre des pouces bas Systématiquement, c'est toujours les mêmes en plus. Voilà, je me demandais pourquoi. Cela dit, allez en paix, je ne vous hais point. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Euh, la semaine prochaine, j'essaierai de trouver, euh, de trouver euh, quelque chose d'original aussi. Durant la semaine, je vais avoir des choses à dire sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. C'est gratuit. Un clic, on s'abonne. On clique sur la cloche pour être au courant de tout ce que je fais. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour des vidéos. Il y en aura aussi pas mal avec cette histoire de pandémie, de révolte, etc. Regardez un peu ma chaîne, il y a des vidéos que j'ai faites, je parle de ça. Et croyez-moi, il y a des choses très édifiantes. ok Passez un bon dimanche, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup, je vous embrasse, à bientôt.